Voilà, tu le regardes. Alors, je le regarde. Alors excusez-moi, je fais un reportage pour la télévision Climatrix qui travaille pour Arte la 5. s'il faisait bien. Que je, non, jouais, non. que je jouais beaucoup, que je jouais beaucoup d'instruments, mais m'a pris pour un singlet. Voilà, mais c'est pas vrai maintenant, il a recouvert. C'est un et un Le seul musicien qui peut jouer de cet instrument, parce que c'était un savant qui avait été introduit à New York pour entendre la mollie. C'est-à-dire on y jouait avec des claviers, mais comme les claviers en japonais, c'était trop, c'était impossible à la un sur cet instrument avec la musique la maison Hornet, parce que la musique, la musique, la maison que vous savez pas, Allemand bornaire, ils ont eu un bateau qui a qui a coulé. Et tous les jours je jouerai Beethoven, je jouerai Et sur le sol, hein. Je veux plus qu'il ait ça je veux qu'il ait des charmes, les matrix, les un petit charme de climatrix, Le hasard, c'est tout ça, c'est Bleu. une grande barre bleue quand il va nous mettre des, des, des dreads bleus la grande bleue et tous les soirs